En fait, l'ATIS est une association familiale qui a été fondée par des parents de personnes en situation de handicap, de handicap intellectuel, qui euh, avaient le souci du devenir de leurs enfants quand ils ne seraient plus euh, de ce monde, et ils souhaitaient que une institution prenne le relais à leur manière. Donc, euh, le côté paternaliste qui était à l'époque. Euh, donnée par la loi de 68 aussi, donc on était dans ce registre-là. Et la TDI a grandi petit à petit avec, bon, sur ses fondements, sur cette commande avec des administrateurs parents et amis de personnes en situation de handicap et avec du personnel qui était peut-être un peu sensibilisé à... à au handicap par sa propre, sa propre histoire et petit à petit la TDI a développé son activité, a pu avoir des crédits, a gagné son indépendance financière et une fois que l'indépendance financière de la TDI a été acquise, elle s'est émancipée du giron de l'AFDAIM qu'il avait hébergé et qu'il a vu émerger. Il fallait s'émanciper de l'association gestionnaire, hein, puisque euh, l'AFDAIM est une association qui gère des établissements euh, et services pour personnes en situation de handicap intellectuel. Et il fallait que la TDI sorte de, de, de ce giron pour pouvoir euh, se revendiquer d'une neutralité et travailler avec l'ensemble, et ce qui se fait actuellement, avec l'ensemble des, des, des associations et services sur le département. On est une association déjà à taille humaine, hein, puisqu'on a pris le, le, le parti de garder une capacité d'accueil assez restreinte. Hein, puisque dans nos autorisations de fonctionner, on a opté pour 765 personnes suivies maximum, pour pouvoir conserver cette proximité avec les, les, les personnes accompagnées donc pour avoir, pour développer davantage de visites sur le terrain, d'accompagnement au plus près des personnes. Et une association humaniste, parce que il est important que chaque salarié, et moi je suis très attachée, je suis très attachée au sens humain et au fait qu'on travaille pour des personnes et pas des dossiers, comme on entend parfois ailleurs, et ce, ce, ce, ce sens humain, c'est important de le transmettre et de, de, de faire passer l'histoire des gens, de, voilà, à tous nos, nos collègues ou nos jeunes collègues qui, qui rentrent. C'est important qu'ils fassent connaissance avec les personnes dont ils vont avoir le suivi. Bon, je pense qu'on se sent utile aussi de travailler, d'essayer d'amener quelqu'un vers un allègement de mesures, vers la liberté des guillemets, mais la liberté retrouvée, quelqu'un qui peut reprendre en main ses affaires, c'est une belle victoire. Bon, ça fait partie de notre, notre mission aussi, d'accompagner quelqu'un vers l'autonomie et de, de l'aider à, à, à recouvrer ses capacités. Dans les médias, on voit surtout le mauvais côté de la tutelle, avec un bon tuteur-voleur, on l'entend souvent, ben, un tuteur, ça aide à grandir, ça aide à pousser, ça aide à avancer. La TDI, dans son évolution, bon, euh, est restée pendant 20-25 ans euh, dans l'ombre euh, des services. On euh, n'avait pas trop, euh, quand on demandait sur le département, euh, la TDI, je ne connais pas. Euh, maintenant, bon, la TDI commence à être un peu plus connue et reconnue, justement, par son action de mise en lumière des personnes vulnérables. Et cette mise en lumière, il n'y a que nous qui le faisons. On organise ces journées parce que pour nous, il est important que les bénéficiaires puissent s'exprimer. Ils ont énormément de choses à dire et qu'ils puissent le dire eux, qu'on puisse les entendre. Et souvent, au cours de ces journées, on s'aperçoit qu'ils parlent vrai, ils parlent juste. Et ça peut avoir des impacts, ça fait réfléchir les professionnels et ça a des impacts au niveau des institutions qui peuvent être amenées à changer un peu leur organisation ou leur, la, la, la, la prise en charge qu'ils peuvent faire de, de, de, de leurs usagers. Bon, la TDI soutient de l'association Nous Aussi, c'est pas anodin. C'est euh, les aider et leur permettre d'avoir une tribune pour, pour s'exprimer. Et euh, en tout cas, on va continuer à travailler comme ça et à tout mettre en œuvre pour que les personnes arrivent à être de plus en plus auto-représentées. Précurseur, je ne sais pas, mais volontaire certainement. Alors moi, je pense que déjà, pour une association de tu, enfin, tutélaire, euh, c'est bien de sortir de l'ombre et c'est bien de montrer à... Tout le monde, que euh, on n'est pas une association enfermante et qu'on peut vraiment euh, amener les gens à s'exprimer et leur laisser libre cours de, pour s'exprimer au cours de, des journées. La parole n'est pas bridée. Les gens, enfin euh, les personnes qui prennent, qui s'expriment, elles disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent et c'est une, c'est une très bonne chose. On a vraiment l'intention de continuer à les promouvoir et à leur laisser la parole pour qu'ils puissent. Euh, se faire entendre. Depuis 1983, je suis une des plus anciennes et j'ai connu la TDI qui avait dix ans d'existence. Donc avec dix ans d'existence, 74 majeurs, quand j'ai été embauchée on en a 727 maintenant, donc c'est une belle progression.